Bonjour, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier. Je suis en train de préparer le gabarit pour euh, les pieds du rocking chair. Euh, je ne sais pas trop comment faire, ça va être très long, mais ma louffe est dans la place. Donc, ça va être très long, très très long, je compte au bas mot, entre 200 et 250 heures de travail alors ne me demandez pas à faire une série de 6 vidéos ça sera strictement impossible je pense que ça va tabler sur la dizaine de vidéos ça va être un truc de dingue euh, je ne sais pas comment je vais pouvoir résumer 200 ou 250 heures de boulot en si peu de vidéos mais euh, bah, je vais y arriver hein. Alors, je, soit je fais un truc euh, rapido pour vous montrer un peu ce que je fais ce que je, je sais faire et auquel cas vous ne comprendrez pas ce que je fais ou alors j'explique comme à mon habitude le, ce que je fais, ce que vous voyez, et enfin je commente un petit peu tout ce que je fais. Euh, J'hésite à faire euh, un mix des deux faire de l'accéléré, du ralenti, parler. Euh, mais En, en l'occurrence, je crois que ça va être ingérable, mais bon, ouais, je vais le faire parce que j'y tiens. Ça me. Je dis, ça fait 6 ans que j'y pense, ça fait 6 ans que le plan est là, posé dans l'atelier, euh, enfin, pas dans cet atelier-là, bien sûr. Mais euh, ben c'est le moment, je, suis, je pense être assez mature au niveau bois pour pouvoir le réaliser. Ben, J'espère. Donc, attendez-vous à voir quelques vidéos passées sur YouTube. J'espère que tout va bien se passer, que je ne vais pas me trop me foirer. Alors, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas trouvé mon bois. Euh, ouais, c'est un peu compliqué de trouver du bois de qualité dans la région que je ne connais pas. Donc, je démarche un petit peu à droite à gauche. Alors, si vous avez des conseils, ceux qui sont en Moselle, je cherche du noyer. Ou du être Ouh. ou de l'érable alors j'ai donc pris mon plan pour pouvoir euh, tracer le radius de mon pied enfin de mes pieds du moins donc euh, c'est euh, compliqué j'ai pas envie de taper directement dans le plan alors j'ai pris du papier calque pour le reposer dessus me faire un, une sorte de, bah, de, de, de gabarit ni plus ni moins et ensuite, avec ce gabarit en calque, le reproduire sur un, un morceau de médium pour pouvoir faire mon ma, ma radius proprement à la défonceuse euh, compliqué, parce que tracer ça tout seul, ça va être folklore. la courbe du, des pieds sur le, la feuille de calque, euh, maintenant je vais enlever ce calque et la coller sur euh, une base en médium. Donc cette base en médium euh, ça va me servir de gabarit final pour pouvoir faire le gabarit de cintrage de, des pieds. Donc c'est assez compliqué mais vous allez voir dans les vidéos ça va bien se passer. acheter un maroufleur alors je vais vous expliquer un petit peu ma façon de procéder rapidement, succinctement euh, pour que tout le monde euh, puisse comprendre et euh, facilement euh, Alors, j'ai commencé euh, comme vous avez pu le voir, tracer euh, la courbe exacte de mon, de mon plan ce que je vais faire, je vais couper très largement à l'extérieur de mon trait, ici par exemple donc je vais me faire ça à la scierie ruban tranquillou Ensuite, à l'aide du gabarit multicourbe, je vais venir épouser la forme. Alors je pense que je vais être obligé de me reprendre deux fois. Donc je vais mettre des petites vis qui vont bien. Et avec la défonceuse, je vais m'en servir comme euh, ma piste de, la piste pour mon roulement, pour pouvoir manger parfaitement cette partie-là. Donc ça va être, euh, jusque-là, ça va être simple, je pense. Euh, il y a quand même mine de rien un petit peu de boulot parce que euh, il y a trois fois ce truc là à refaire. Bon, une fois que j'ai fait le premier, ça va aller tout seul, ça va du juste de copiage. La bague de copiage, enfin la bague de copiage, le roulement va faire le, bah, va faire le travail pour moi, quoi. Euh, mode gros feignant. Euh, je pourrais le faire à la toupie, mais euh, malheureusement j'ai prêté mon... mon rouleau calibreur à un pote. Et ma toupie, bah, elle est Saint-Dizier, donc bah, je suis comme un con, je vais faire la défonceuse. Voilà, ça sera l'occasion d'utiliser la défonceuse. Outil que j'adore. Donc voilà, ce que je vous disais, je vais devoir improviser. Mon gabarit multicourbe, il est pas assez long. Donc, ben, je vais faire une première partie, et ensuite je redéplacerai le gabarit, et je finirai ben, cette deuxième partie forcément. Euh, je vous cache pas que ça me fait encore un petit peu flipper, de toute façon à chaque fois que je fais un truc, ça me fait flipper. Euh, J'ai pas envie de me louper. Alors, euh, bien sûr, si je me loupe, bah, je vous le montrerai, parce que je ne cache rien, vous le savez. Euh, pour les nouveaux qui me suivent, eh ben, c'est ma façon de faire, c'est la façon d'apprendre. Euh, et ce serait bien que tout le monde fonctionne de cette façon-là, façon qu'on qu puisse voir les échecs. A savoir que de nos échecs, c'est nos futures réussites. Donc, bah, c'est parti. Je, vais, je crois que je vais, faire, je vais encore faire 3 litres d'huile. Mais bon ça devrait aller ah oui je voulais revenir sur un truc là euh, donc j'ai tracé un plan mais vous êtes vous dites ouais mais regardez ça coule enfin euh, ça, ça rejoint pas bien sous les traits et tout c'est euh, sur ce que j'ai dessiné auparavant c'est pas trop grave sachant que le gabarit multicourbe là vous pouvez y aller il n'y a aucune il aucun accro il n'y a, y a, y a pas d'angle cassant enfin il n'y a pas de il n'y a pas de cassure quoi donc ça va y aller parfaitement euh, je vais utiliser cette Fraise de défonceuse. Ah oui, là c'est haute apparemment. Euh, alors je vais travailler par dessous. Oui, par dessous. Donc ça veut dire que je vais être obligé de mettre un morceau, un morceau de bois qui, qui va être un peu plus épais que cette partie là. Bah ouais parce que je vais pas pouvoir m'appuyer uniquement sur ce morceau de bout de bois, ce morceau de plastique là. Il m'aurait fallu un deuxième là de la même épaisseur. C'est un peu compliqué. Donc je préfère partir avec une surépaisseur et pouvoir travailler sereinement. Alors voilà on y est. Donc pour faire la copie conforme de mon gabarit, je vais utiliser, comme je vous le disais, la fraise euh, droite à roulement CMT roulement sur la partie basse de la queue euh, de la queue de la fraise attention, restons euh, correct donc j'ai mis le pion de démarrage alors euh, ce, qui, ce qui va me servir à venir attaquer en premier lieu le gabarit parce que si vous partez directement dans la fraise, comme ça, ça va créer... Vous vous risquez, enfin, vous risquez d'avoir un kickback. Alors, ça serait quand même con. Bon, sur, ce, sur ces petites fraises-là, ça risque strictement rien. C'est juste une sécurité au cas où... Euh, on, est, on est bien sûr, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est vivement conseillé. C'est encore une fois une question de sécurité pour vos mimines. Quoique là, il y a relativement de place. À un moment, vos mains ne devraient pas s'approcher de la fraise. La courbure de mes pieds est faite il ne me reste plus qu'à faire les parties euh, qui vont venir à côté parce que les pieds font mine de rien euh, 27 ou 28 mm de large donc tant qu'à faire je vais coller enfin, le jour où je ferai mes, mes, mon collage de mon lamellé collé euh, je le ferai je ferai mes deux pieds en même temps pardon j'ai un peu de mal à m'exprimer euh, là j'ai une petite erreur du fait que mon gabarit n'était pas forcément bien positionné donc je vais rattraper ça tout doucement au, au rabot je sais pas comment, enfin en vrai, je vais trouver une astuce mais en l'occurrence la courbe elle est quasiment parfaite, euh, là tout ça c'est bon alors... alors ça, ça s'appelle un gabarit multicourbe alors je, euh, je... je ne fais pas de pub pour, une... pour, euh, pour qui que ce soit euh, on peut le trouver un petit peu partout sur internet. Euh, euh, regardez du côté de l'Italie, c'est moins cher qu'en France. Euh, alors moi le mien c'est la marque Fiche On en trouve des CMT. Il euh, y a une boutique en Italie qui fait ce genre de produit. Je vous mettrai le lien dans la description. Euh, mais un conseil, prenez-en un en 1 mètre et un en 2 mètres ou 1m50. Mètre je ne sais plus combien les. Je sais quelle longueur c'est. Bon, ça vaut un peu cher. Mais des fois, ça vous sauve la mise. C'est d'une rapidité incroyable. Euh, je vous conseille vraiment, vraiment ce produit. Ma... La courbure de mon gabarit pour le... les pieds du Rocky Chair est faite. Alors, j'ai fait une erreur. Je ne sais pas si vous allez la voir. Alors, il n'y a pas grand-chose. C'est au bout de mon doigt. là J'ai 3 mm de décalage. Mais sur 20 cm de long. De là... Voilà, donc c'est pas grand chose, euh, le rocking chair se balancera un peu moins bien, c'est pas grave, l'essentiel c'est que les, tous les, toutes les pièces que je vais réaliser par la suite soient identiques, donc là il n'y a aucun souci, euh, c'est la fraise à roulement qui va venir manger le reste. Donc là je ne sais pas si vous pouvez voir, Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger pour ne pour pas euh, faire caméraman amateur, voilà, ça reste très très convenable, je suis assez content. Donc Par la suite, ce sera le, les trois ou quatre morceaux complémentaires qui vont venir se raccorder là-dessus pour pouvoir coller les deux pieds en même temps. Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller. Euh, ça va être encore une, un truc folklo, mais ça devrait, ça devrait bien se gérer. Là, je suis assez confiant pour le coup. Contrairement à ce que je pensais tout à l'heure, ça m'a remonté un petit peu le moral. Alors, la partie qui m'intéressait le plus est faite, c'est-à-dire mon premier gabarit. Je vais maintenant... Plaquer une autre feuille de médium dessus, enfin feuille, planche de médium dessus, euh, la prédécouper à la scie à ruban et ensuite repasser le tout à la défonceuse pour avoir exactement la même forme, toujours avec la bague à copier. je vais passer un coup de défonceuse sous toute la longueur sur une profondeur de 5 mm à l'aide d'une bague de copiage et d'une fraise de 10 mm alors pourquoi fraise de copiage pourquoi euh, 5 mm de profondeur et ben comme je veux garder cette partie là sans trop de dégâts pour pouvoir faire mon contre-gabarit et ben je suis obligé de passer un coup de défonceuse sur une profondeur de 5, 6, 7, 8 mm on s'en fout. Ensuite, je passerai à, à l'intérieur de cette rainure avec un trait de lame de cire à ruban. Ça me permettra de, par la suite de, de séparer les deux parties, bien sûr. Et euh, avec la partie euh, usinée de la rainure, je vais pouvoir m'en servir comme base pour appli appliquer un roulement. Alors, je me complique certainement la vie, mais je n'ai pas d'autre moyen de le faire actuellement. Donc, c'est la seule solution viable que j'ai trouvée. Ça me prend un peu de temps, mais une fois que mes deux gabarits, enfin une fois que mon gabarit et mon contre-gabarit euh, seront faits, je pourrai faire autant de gabarits que je veux. Et uniquement, et uniquement avec une fraise à roulement. Donc c'est parti, euh, à l'aide de la défonceuse, en avant-guingant. Donc voilà. Mon trait. Fait ça, ne raccroche pas donc ça veut dire que mon rayon de courbure est parfait. Un euh, petit coup d'aspirateur là-dedans et, euh, et je repasse sur la scie à ruban. Pardon, je sais pas si vous m'avez vu ou pas, euh, je vais le verrai au montage. Euh, donc, bah, ça va être c'est plutôt bien parti. Alors, pourquoi je commence par la fin sur ce rocking chair Bah simplement parce que j'ai toujours pas trouvé le bois. gabarit, gabarit contre gabarit pour venir serrer le, mes lames et les collées pour les, les patins du rocking chair sont faits je vais reproduire exactement la même scène, enfin les mêmes éléments sur une autre planche de médium euh, je ne vais pas le filmer parce que vous avez compris le principe, enfin je pense, euh, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien de, de compliqué une fois que vous avez vu, je pense que vous avez tous compris Alors, je vais coller ça sur un médium de 8 mm à l'aide d'une colle néoprène Alors, Patex Mad at Home Alors, c'est super efficace Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente Ça marche super bien, je vous le conseille Donc ça, c'est la partie la plus dure du rocking chair à fabriquer euh, Ce sont les deux jambes arrière celles qui vont venir supporter euh, l'assise et les coudières alors euh, et bien sûr le dosseret c'est euh, c'est la partie la plus chiadée du rocking chair c'est la plus compliquée à mon sens euh, sachant qu'il y a plein de trucs qui doivent être parallèles euh, ça va être un petit peu folklore à mon avis J'ai coupé, euh, enfin, j'ai préparé tous mes petits gabarits collés sur ma planche de baignoble que je vais ensuite passer à la scie à ruban pour détourer exactement ces formes là. Alors, euh, pourquoi je fais ça bah, Parce que j'en ai besoin, c'est ce qui va me permettre de dessiner, enfin, de, de, de découper, former les, les différentes pièces de bois. Euh, je vous cache pas que là, franchement, je flippe ma mère. Il euh, y a plein de trucs que j'avais pas vu, que, que ça va être la mimi, la misère. Mais bon, on va, on va y arriver, c'est pas un souci. Je vais prendre beaucoup de temps, comme je vous l'avais dit, entre 200 et 250 heures de taf. Et je suis même pas sûr que dedans il y ait la finition. Alors, euh, ça, va être, ça va être compliqué. barils sont prédécoupés découpés il me reste à faire les chants tranquillement à la râpe ou à la string enfin je sais pas encore avec quoi pour que ce soit parfaitement nickel euh, je vous cache pas que l'ampleur du boulot va être énorme ça va être un truc de malade euh, j'espère que ça va vous plaire j'espère que vous allez suivre la série de A à Z je, je compte sur vous normalement il ne devrait pas y avoir de souci euh, encore une fois je me lance dans un truc euh, je ne sais pas combien de temps ça va prendre enfin si, à, peu pro, à Et euh, <coughs> ne soyez pas surpris de voir une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de vidéos euh, passer sur ce euh, rocking chair euh, je vous dis, c'est ardu c'est à la portée de tout le monde il suffit juste d'être euh, ultra minutieux dans les assemblages euh, c'est pas... pas des assemblages communs Déjà, il faut être équipé des bonnes fraises de défonceuse. Si vous n'avez pas les bonnes fraises, vous ne pourrez jamais réaliser ce, ce type d'assemblage. Euh, donc, euh, si vous voulez avoir les références des fraises, ce sera indiqué dans la description de la vidéo. Pas dans cette vidéo-là, mais dans la vidéo où, au moment où je commencerai à faire les assemblages. Euh, je, voudrais, je voudrais revenir sur un point. Quand vous me posez des questions, soit sur YouTube, soit sur ma page Facebook ou Instagram ou ce que vous voulez, euh, j'aime bien qu'on me tutoie. Alors, pour moi, le tutoiement, c'est pas un manque de respect, bien au contraire. Euh, je préfère tutoyer quelqu'un, c'est vachement plus convivial. Alors, faites comme vous voulez, mais je préfère le tu. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette euh, première partie sur la réalisation d'un rocking chair de Sam Malouf. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des critiques positives ou négatives, inscrivez-les dans les commentaires de la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. A bientôt les amis, c'était Franck de Créolinium.